Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Gesundheit. Tokyo kara Merry Christmas. Bonjour à toutes et à tous. Un court message vidéo de ma part et de la part de l'équipe de Brain France pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous vous souhaitons santé, bonheur et beaucoup de prudence pendant cette période compliquée. À très bientôt. I want to wish everybody a very Merry Christmas, Happy Holidays, and Best Wishes for 2021 from just outside Detroit, Michigan, USA. We wünschen frohe Weihnachten aus Witzburg. Frohe Weihnachten aus Duisburg. Oinki świecącej, gwiazdy błyszczącej, pysznej kolacji i sylwestrowej libacji. Gwiazdora trzeźwego, kaca ogromnego, wspaniałych wrażeń i spełnienia marzeń. Życzę od Polska Prince Polen! Weihnachten, einer der zwei in Berlin. i Mont-Saint-Michel, Normandie. Ja, aus Stuttgart wünsche ich allen ein schönes, fröhliches Weihnachtsfest und natürlich ein ganz tolles, glückliches, gesundes neues Jahr 2021. Season's greetings and a happy new year from Boston, Massachusetts. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch aus Oberhausen.